Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai presque plus de voix. <rire> mon nom est Jonathan Drapeau. Je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Lafarrère, et est Nastra Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Pourquoi déjà t'as pas de voix à matin là? Écoute, le 8 avril dernier était le premier gala de la euh, QCW Wrestling au complexe de glace onco situé au 275 Avenue Tagliata à Lévis. C'était une salle con, mais j'ai fait mon retour, en fait, en hot-show Josh Ryan, et j'ai affronté nul autre que Rush, et j'ai euh, remporté mon combat euh, face à Rush, euh, qui euh, m'en a mis euh, plein la gueule avec euh, son partenaire, euh, Maude qui a essayé de tricher travailler. à plusieurs reprises, mais uh, uh, j'en ai, uh, j'ai réussi à, à sortir un os de ma poche et puis de remporter le combat. Donc uh, c'est vraiment cool. Une super de belle soirée uh, endiablée et puis uh, c'est un, um, c'est un rendez-vous pour tous. Euh, le mois prochain, donc le 13 mai prochain, euh, au complexe de glace en cours les billets sont en vente sur le point-de-vente.com. Mais aujourd'hui, Benoît, on n'est pas ici pour euh, jaser de lutte, on est ici pour jaser de musique. Et puis, euh, qu'est-ce que tu voulais jaser euh, aujourd'hui, mon ami? Ouais, comme tu as dit au début, c'est le spécial Whitney Houston, euh qui figure euh, parmi l'une de, des plus grandes voix, l'une des plus grandes euh, chanteuses euh, de tous les tout temps. Tout à fait, tout à fait. La défunte euh, Whitney Houston, qui est décédée, dans le fond, en 2012, à Beverly Hills, en Californie. Et puis, euh, ben, dans le fond, elle... Euh, ben, elle est née, dans le fond, en 1963, à Newark, au New Jersey, et elle n'a pas confondre avec New York, oh, ça se ressemble un petit peu. Oh, et puis, dans le fond, euh, le 9 août 1963, euh, qui est sa date de naissance, en fait. Euh, Whitney Elizabeth Houston, son père, est un ancien militaire et administrateur de la ville de Newark, nommé John Russell euh, Houston Jr. Et sa mère est la chanteuse de gospel Émilie euh, drink card Houston. Son grand-père Michael est un enfant Oups, ah, excuse-moi. Son grand frère Michael est un auteur-compositeur et son demi-frère aîné est l'ancien joueur de basketball et chanteur Gary Garland. Euh, ses parents étaient des Afro-Américains et on dit qu'il avait des, euh, des antécédents hollandais et amérindiens. Euh, par sa mère... Euh, euh, Mrs. Houston était une cousine germaine des chanteuses Dionne Warwick et Didi Warwick. Puis dans le fond, sa marraine de cœur était euh, la grande et regrettée Aretha euh, Franklin, qui fut euh, en janvier 1987 euh, la première femme à intégrer euh, le Rock and Roll Hall of Fame. Oui, enchaînons sur 1967. Euh, après les émeutes raciales de New York euh, qui se sont produites entre le 12 et le 17 juillet 1967. La famille Houston a fait le move, c'est-à-dire a déménagé dans un quartier de classe moyenne à East Orange, dans le New Jersey, quand elle avait seulement 4 ans, parce qu'elle est née en 63, comme on l'a mentionné. En 1974, à l'âge de genre 11 ans, ans lorsqu'elle a commencé à se produire en tant que soliste dans la chorale gospel junior de la New Hope Baptist Church de Newark, endroit où elle a aussi appris et commencé à jouer du piano. Oui, yes, puis trois ans après, dans le fond, en 1977, hein? euh, elle avait seulement 14 ans. Puis euh, Whitney Houston est, est devenue choriste euh, sur le single Life's a Party du groupe euh, Michael Zagerban. Puis en deux ans plus tard, dans le fond 1979-80, euh, dans ces alentours-là, à l'âge de d'environ de, de 16 ans, elle a commencé à chanter des chœurs pour deux vedettes de l'époque. Chaka euh, Khan » et euh, « Lou Rawls euh, ouais, » c'est ça. Euh, « 1983, le producteur de musique Clive Davis d'Arista Records remarque euh, la jeune Whitney alors qu'elle se produit dans un club new-yorkais. Il lui fait signer un contrat et ça prendra deux ans de travail et d'efforts avant qu'elle sorte son premier album, mesdames et messieurs. » Oui, puis dans le fond, son premier album intitulé Whitney Houston, il est mm -hmm. sorti le 14 février, donc euh, la journée de la Saint-Valentin. En 1985, bien. on avait un an. Et puis l'album a d'abord eu une réponse commerciale assez lente, mais les ventes ont vraiment commencé à découler euh, durant l'été de 85. Cet album inaugural de Whitney Houston a finalement dépassé le Billboard 200 pendant 14 semaines l'année suivante. Euh, générant trois singles. Numéro un, euh, « Saving all my love for you euh, »,« Common will I, I know » et « The greatest love of all », une reprise de « The greatest all all love of all », excusez-moi, enregistrée au départ en 1977 par George Benson sur le Billboard Hot euh, sans euh, graphique, ce qui en fait à la fois le premier album et le premier album d'une artiste solo féminine à euh, produire trois singles euh, numéro un dans le fond. Enchaînant sur la l'année 1986, plus précisément le 25 août. Ouais. Ça, c'est la date où elle a fait son premier concert au Québec, dans la métropole québécoise au Forum de Montréal, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le Sandbell, c'était le, le, le Forum de, de Forum, Montréal. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis, dans le fond, le 2 juin 1987, elle a sorti son album euh, Whitney. Euh, en question présente cinq hits du top 10 du euh, U.S. Billboard Hot 100, qui sont également devenus des succès mondiaux. Les quatre premiers singles de l'album, I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me, dans le fond, c'est oh, un... la fameuse tour ouais, qui l'a mis à ça, la uh, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, et uh, Where Do Broken Hearts Go? Et euh, tout qui ont un premier rang des, euh, du, du, euh, du Billboard euh, U.S. Hot 100, ce qui fait de Whitney Houston la première chanteuse criminelle à obtenir quatre succès numéro un et sur un seul album. 1987, le 28 août, euh, elle s'est produite pour la seconde et dernière fois à Montréal, toujours au Forum, parce qu'elle euh, n'a pas été au Stade olympique, hein, c'était vraiment le Forum. Quand elle venait dans la métropole montréalaise du Québec, ouais. c'était au Forum de Montréal. 1988, lors de la 30e cérémonie des Grammy Awards, Houston a été nominée pour trois, pour trois prix, c'est ça? ça, dont celui de l'album de l'année. Elle a remporté son deuxième Grammy pour la meilleure performance vocale pop féminine pour uh, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Houston a également remporté deux American Awards en 1988 et 1989, respectivement, et un Soul Train Music Award. Puis le 11 juin 1988, pendant la partie européenne de sa tournée, Houston a rejoint d'autres artistes pour jouer au show au stade de Wembley à Londres. C'est tu sais, le fameux stade de Wembley que la IW va faire leur événement. Non, mais c'est pas le même, Ça, c'est ça, le, le stade de 1992. mais le yes. nouveau stade, là, ça va être C'est pour l'occasion du 70e anniversaire de Nelson Mandela, alors emprisonné depuis 1972, plus... 102, hein excusez-moi, plus de 72 000 personnes ont assisté au stade de Wembley et plus d'un milliard de personnes se sont connectées dans le monde entier devant leur téléviseur, alors que le concert de Rock a récolté plus de 1 million de dollars pour des œuvres de bienféance, tout en sensibilisant à cette cause. Il faut ajouter aussi ici que, dans le fond, Witness Houston était euh, une grande partisane de Nelson Mandela et du mouvement anti-application. Parted. Pendant sa carrière de mannequin, elle ne voulait pas travailler avec des agences qui, euh, qui faisaient des affaires avec l'Afrique du Sud de l'époque. Donc, euh, est-ce que tu veux nous parler de 1989? Oui, bien sûr. Euh, euh, C'est la date de la fondation de la Whitney Houston Foundation for Children, mesdames et messieurs. Yes. Ce qui consiste à être une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de collecter des fonds pour les besoins des enfants du monde entier. L'organisation s'occupe notamment des sans-abri, des enfants atteints du cancer ou du sida et d'autres problèmes du même genre. Puis, dans le fond, le 27 janvier 1991, où, euh, Whitney Houston a interprété The Stars Spangled Banner, l'hymne nationale américaine, au Super Bowl euh, 25 au stade de Tampa, match impliquant les Bills de Buffalo et euh, les Giants de New York. Euh, ce match est connu pour la, la tentative de placement ratée. Euh, de dernière seconde du botard de placement des Bill Scott Norwood. Ah, ça l'a suivi toute sa carrière, ah, oui, okay, C'est okay. comme l'erreur de Bill Buckner en 1986 qui a échappé un roulant. Il ah, joue oui. pour les Red Sox contre les Mets. Puis, euh, dans le fond, le 18 juin 1992, c'était la date de mariage de Whitney Houston avec euh, Bobby Brown. Les problèmes conjugaux du couple ont fait la une euh, durant de nombreuses années. Ah, ça on le sait. Ah, elle prenait de la drogue, et elle ah, c'est c'est ouais, Fille fait, à problème. Hein. Ça fait penser un peu à... Comment elle s'appelait déjà euh, Pas Janice Joplin, mais l'autre là. Euh... Euh, non, euh, Chris, la grande chanteuse là. Euh... Voyons, en tout cas, ça va m'en revenir. Il yeah, a pas de problème. 25 novembre 1992, sortie en salle par Warner Bros. du film The Bodyguard où elle tient la vedette aux côtés de Kevin Costner. La chanson fétiche du film est la reprise des 110 de Dolly Parton I Will Always Love You. Ça, je ne me rappelais pas que c'était une reprise. Ben. Non, ouais plus, je ne me souvenais pas. Mais oh oui, tu vas voir ça sur Internet, sur yes, YouTube. C'est vraiment Donnie Parton qui l'a compris. Et puis, le 4 mars 1993, euh, Whitney Houston et son époux sont devenus les parents de la petite Bobby Christina Brown, euh, qui est l'unique enfant du couple, euh, qui est né le 4 mars 1993, puis est décédé en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et puis, Houston a révélé dans une interview plus tard dans l'année la, dans avec Barbara Walters qu'elle avait fait une fausse couche pendant le tournage de « The Bodyguard ». 1995, sortie du film « Waiting to Exile ». Dans ce film, elle joue le rôle de Savannah Jackson, qui est une productrice de télévision à succès, qui, après quelques, raisons, quelques relations ratées, décide de déménager à Denver, Colorado, à Phoenix, en Arizona. La trame sonore du film est certifiée cette fois platine aux États-Unis. C'est fou, ça, Valérie. Ça ah, c'est assez débile. Yes, puis en 1996, dans le fond, Whitney Houston a joué dans, le, dans la comédie The Preacher's Wife, mettant également en vedette Denzel Washington, elle joue l'épouse d'un pasteur qui chante du gospel. 1997, 97, diffusion du téléfilm cendrillon dans lequel elle joue le rôle de la marraine de la princesse en question, mesdames et messieurs. En 98, euh, plus précisément en novembre, elle a sorti euh, l'album « My Love is Your Love ». Et puis, euh, il s'est vendu en 10 millions d'exemplaires à travers la planète. Janvier 2000, elle s'est faite arrêter aux douanes de l'aéroport d'Hawaii avec son mari Bobby Brown pour possession de marijuana. Mais elle a quitté les lieux avant que les autorités ne puissent arriver. Les accusations retenues contre elle et son mari ont par la suite été abandonnées. Puis en mai 2020, dans le fond, Ben, euh, Whitney, 000... À deux excusez-moi, les, euh, les euh, ventes de l'album euh, de Whitney Houston s'est vendu en plus de 10 millions euh, d'exemplaires à travers le monde. C'est incroyable, hein? C'est fou pareil. Décembre 2002, le cinquième album studio de Houston, Just Whitney, se vend à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde et a aussi obtenu la certification Platinum aux États-Unis et en Suisse et Golden France, au Brésil et dans d'autres pays. Ici, je voudrais juste faire une petite parenthèse, mais ah ouais, euh, souvent, euh, on entend parler de ces Maria Carey qui faisaient des, des albums de Noël, ben oui. tout ça, t'sais. puis il euh, n'y ben, a, a pas juste Maria Carey qui a sorti des albums de Noël, oh mais il y a aussi euh, Whitney Houston qui a sorti un album de Noël, euh, dans le fond, en novembre 2003, qui s'appelle One Wish, The Holiday Album, puis c'est un album du temps des fêtes de la chanteuse, puis ça a été certifié Or aux États-Unis. La série télé-réalité Bing Bobby Brown voit le jour où est, où est, et elle a présenté la chanteuse dans des moments peu plus, plus, plus flatteurs. Puis, on a parlé que Whitney Houston a eu des, euh, des controverses euh, pendant mm -hmm. des années puis avec des troubles de, de problèmes. Euh, puis, en septembre 2006, elle s'est séparée de son, son, son bon ancien mari Bobby Brown puis elle a demandé le divorce en octobre puis en février 2007 Whitney Houston a demandé au tribunal de faire accélérer sa demande de divorce le puis... 24 avril 2007 le divorce a été officiellement prononcé et ouais. Houston a obtenu la garde de sa fille Bobby Christina yes Ensuite de ça, deux ans plus tard, il y a eu la sortie de « I look to you » qui fut certifiée une fois de plus platine aux États-Unis. Excusez-moi, je perds la voix. C'est pas grave. Et le, puis, le 11 février 2012, c'est la journée fatidique. Ça, ça a été la consternation dans le monde. Eh bien, Whitney Houston est retrouvé sans connaissance dans la suite 430, 434 du Beverly Hilton Hotel, immergée dans la baignoire. Les ambulanciers paramédicaux de Beverly Hills sont arrivés sur place vers 15h30. et ont trouvé… Euh, la, la malheureuse chanteuse inconsciente, et ont effectué leur sérar, mais sans succès. Le décès, le triste décès de la célèbre chanteuse, Whitney Houston, fut constaté à 15h15, heure du Pacifique. Euh, la cause de la mort n'avait pas été connue à ce moment-là. La police locale a dit qu'il n'y avait aucun signe évident d'acte criminel. Puis le 18 février 2012, un service commémoratif sur invitation seulement a eu lieu à l'église baptiste « New Hope » de Newark, qui se trouve à être sa ville natale, ouais. New Jersey. Le service devait euh, initialement durer environ deux heures, mais en, en tout, finalement, ça a duré un gros quatre heures. Oh, Puis parmi les artistes qui se sont produits au funéraire, ben, il y a euh, euh, Stevie Wonder qui a fait la version de the Ribbon in the Sky et euh, Love's in Need of Love Today. Cissy euh, Winas qui a fait Don't Cry and Jesus Love Me. Alicia Keys, qui a interprété « Send me an angel », Kim Burrell, qui a interprété une version réécrite de R. Kelly, « Je regarde vers toi ». Les performances étaient entrecoupées d'hymnes de chorale, j'imagine, gospel d'église, style, là, et de remarques de Clive Davis, le producteur de disques de Houston. Kevin Costner, Ricky Miner, son directeur musical, sa cousine, euh, Dionne Warwick et Ray Watson, son garde du corps depuis 12 ans, 11 ans, excusez-moi, étaient aussi présents. Et puis, euh, bien sûr, il y avait la grande Aretha Franklin, était euh, inscrite au programme et devait chanter, mais finalement, euh, elle n'a pas pu se présenter au service pour probablement des... Peut-être euh, des problèmes de, médicaments, oh, et mille ou... de point, Oui, mais il y a une raison pour ce point. Le 22 mars 2012, la cause officielle de la mort euh, de la chanteuse Whitney Houston a été dévoilée. Il s'agirait finalement d'une noyade accidentelle, selon ce qui qu'a confirmé le bureau du coroner de Los Angeles. La chanteuse âgée de 48 ans avait également des traces de drogue dans le corps, notamment de la cocaïne, marijuana, Xanax, Benadryl et d'autres médicaments euh, mais... ça, ça me les ça. Oui, c'est sûr si elle devait peser à peu près 90 livres mouillés. Si. Ouais, t'es pas grosse. Ah, ouais, t'es pas grosse, c'est sûr, ça l'a sonné comme une roche. Là. Selon une enquête, d'autres facteurs auraient aussi entraîné la mort, incluant un problème cardiaque et une consommation de cocaïne. Ben, c'est ça. Et puis, selon une enquête, d'autres facteurs, c'est ça. Puis, le coroner en chef, Greg Harvey, a confus qu'il y avait de l'eau dans ses poumons, ce qui nous indique qu'elle était en vie lorsqu'elle a été submergée. Selon nos tests, la quantité de cocaïne n'était pas nécessairement à un niveau mortel. Mais son décès a été compliqué par une consommation chronique de cocaïne et un problème au cœur. Fait que probablement qu'elle avait des problèmes cardiaques, mais elle, elle tenait pas compte de tout ça, puis paf, à un moment donné, ça, ça l'éclate. Ah, ça se peut, tu sais. Puis l'assistant du coroner. En chef, Ed Winter a confié qu'il y avait possiblement deux scénarios qui auraient mené au, dé au décès de Mme Houston. Selon le premier scénario, dans le fond, il aurait pu perdre, elle aurait pu perdre connaissance d'abord en raison de l'intoxication à la cocaïne, ou encore, elle aurait pu faire une crise cardiaque et ensuite se noyer. T'sais. 31 janvier 2015, sa fille Bobby Christina est retrouvée inconsciente dans sa baignoire, dans des circonstances similaires que sa maman, euh, qui est décédée trois ans plus tôt. Elle reste plongée dans un profond coma pendant six mois. Elle meurt finalement de son overdose et d'une pneumonie le 26 juillet 2015. Elle n'avait seulement que 22 ans. Elle fou. avait toute l'année de la, la, la vie. À elle. C'est fou, hein? Puis euh, à la fin de 2022, un film sur sa vie est sorti intitulé Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. C'est Naomi Haki qui joue euh, le rôle de la célèbre chanteuse. L'as-tu vu? Moi, je n'ai pas, pas Non, vu. je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ça, mais ça a l'air euh, très bon. J'imagine qu'il qu est excellent. Puis, euh, tu en finissant, en, en lisant tous ses, euh, ses mémoires et tout ça, tu je me demande si elle n'avait pas des marques de X, Y, Z sur elle. T'sais. Des fois, je me demande si, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, cher, cher auditeur, mais euh, on avait fait le club des 27, puis... Euh, puis on a parlé de Marilyn Monroe aussi, tu sais, qui aurait pu éventuellement peut-être être intoxiqué ou whatever, tu sais. Qui qui dit pas que genre, c'est pas quelqu'un qui est arrivé puis qui a crissé okay, tout ça dans ton, la gueule puis qui l'a noyé. Attends, elle dérangeait trop de monde, puis ils ont décidé de s'en débarrasser. C'est juste une hypothèse, là, je, ah je non, personne mortier, non, pas personne de meurtrier, c'est pas ça. Non, non, du tout, du tout, Des mais tu sais, là, je pars en peur, mais tu sais. Si on parlait d'Aretha Franklin qui n'était pas là, tu sais, elle a tué un lien, on ne sait pas, on saura jamais. Ouais, ben c'est décédée Aretha Franklin. ça. puis mais... on, on avait parlé aussi que il euh, y avait un des membres des Rolling Stones à un moment donné euh, qui était décédé. Ouais, dans le que, 27, ouais. Et il y avait un des membres, un autre membre, je pense, c'est Mick Jagger qui s'était pas pointé euh, au funérailles. Tu sais, des fois, c'est louche un peu, tu sais. des, des fois, je me demande s'il n'y a pas dans, dans ce milieu-là un cercle de jalousie, puis qu'à un moment donné, la personne devient comme trop célèbre, puis là, il faut en mettre fin, là. Tu c'est oh, plusieurs raisons pour se pointer. Il y en a des fois, ils sont vraiment pas capables d'aller là, là, Ah, c'est sûr. C'est sûr. Fait c'est juste des hypothèses, puis en même temps, ben, tu sais, ça... Ça nous laisse un petit peu dans l'interrogation à savoir est-ce que euh, on sait pas, on saura jamais vraiment euh, la vraie réalité de tout ça. Tu sais, c'est comme Michael Jackson, c'est tu sais, son décès. Il euh, y en a plusieurs qui disent que Michael Jackson n'est pas mort, puis il y a des vidéos qui circulent, tout ça. Tu sais, on, on le saura jamais. C'est moi, tu me reconnais pas. Ben ouais, avec un, le euh, Moondance, dance, ouais, ça, euh, je ouais. suis... le moi ça fais... eh ben, le, <rire> je... le moon dance, je... le ah, moon walk, le moon walk, moon dance, parce que le I to dance with somebody, c'est pas mal lui. <rire> euh, non mais, mais Moondance, c'est quoi C'est tu, tu te montes les fesses puis tu fais, tu ouais, fais une danse. Hein c'est ça. Exact. Alors c'est ici que se termine notre émission spéciale sur la défunte euh, Whitney Houston. Alors j'espère que vous avez apprécié. Euh, ce moment de détente avec Benoît Laferrette, qui est Nostrad ABN, et euh, ah. Jonathan Show Josh Ryan, drapeau. Ah, et puis euh, c'était genre la première euh, émission, c'est la musique depuis genre un an. Ouais. Désolé si on vous a étiré ça un peu. Là, ouais, hein. on a beaucoup de choses à faire, ça, hein, on... Puis on essaie de faire nos... Euh, nos, nos, nos, nos... On fait nos recherches, on essaie de sortir ce ouais, qu'on peut, quand qu on ça. peut. Et puis c'est sûr que des fois, ça vire ça à 180 degrés, quand on a des opportunités, on essaie de sauter dessus. Alors, euh, ben on vous souhaite une belle journée. J'espère que vous l'avez appréciée. Puis, euh, c'est un rendez-vous très prochainement. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.